<rire> tu ne rêves pas La fille des îles fait son comeback Oui je suis de retour au petit chicken Allez, Je suis trop contente Petite fleur tu vois Fille des îles, le comeback de Tata Fri. J'espère que tu vas bien Je sais je vous ai manqué, vous m'avez aussi manqué Mais je reviens et je ne vous lâcherai plus Bref <rire> Je reviens pour une vidéo haul. Je vais vous présenter mes achats Parce que j'en ai fait plein mais je ne peux pas tous vous les présenter. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est des achats qui remontent de janvier. Pourquoi je vous prendre des habits de janvier C'est des habits d'hiver. Là, on est quoi On est en by Hill, on est en été. Et voilà, let's do it Donc, mes chicken, je vais vous présenter mes vêtements Zara, HM, Berchka, Primark. Parle de le magasin. Moi, je suis une fille tout terre. Je commence par ma robe. C'est une robe Zara, mes petits chicken, qui m'a coûté 17 euros. Et quelques, 95. Tu vois les bails, 17 euros, 99, 10, 18 euros, c'est plus simple. Je te donne 18 balles et il y en a assez. Bref, toujours en train de faire mon blabla. Petite robe noire et blanche. Rayure horizontale. Putain. Pourquoi je fais ça Col Claudine. On va appeler ça Col Free Free. Pourquoi Col Claudine Elle veut quoi Claudine Robe droite. Comme moi. Oh je dis n'importe quoi aujourd'hui, je dis de la merde Je vous fais des close-up, je vous montrerai bien porté C'est euh, la beauté cette robe, voilà, je la porte bien, je trouve Après il y en a qui portent mieux Si j'avais plus de seins, plus de fesses, ça serait on fleek Mais là ça va, on fait avec ce qu'on a Ensuite, mes petits chicken J'étais en déche Pourquoi J'avais mon pantalon, je vais vous le montrer J'avais mon pantalon noir de Berchka Qui est ici Je suis en train de discuter avec des copines mon genou a fait le grand écart. De base, tu dois avoir une déchirure normale, tu vois. Déchirer au genou, la base. Là, ça s'est déchiré carrément. Carrément, ça remontait la cuisse, quoi. On se demande où il voulait aller. Hein? J'ai dit, non, non, non, je ne peux pas laisser ça. C'est ça. Le charisme, s'il vous plaît. En urgence, j'ai été chez Pullenbeer. Pullenbeer, 20 euros petit pantalon. Je me suis dit, j'avais un noir, je reprends un noir, on remplace le noir par le, par le noir. Voilà, t'es fait en 34 pour qu'il me serve bien, tu les fesses. Tu vois, celles qui n'ont pas de fesses, elles comprendront, elles me... On, on, on, on se sait, we know each other us. Tu prends du 34 comme ça, ça te sert, ça remonte bien tes fesses. T'inquiète, t'inquiète, je te montre les techniques, t'inquiète. toro il est impeccable, rien à dire. Je suis bonne avec. Voilà. Ensuite, ça date aussi. Chez Berchka. Bershka c'est mon magasin phare Genre ce magasin I love it 15,95€ Ma copine l'avait En noir Je l'ai acheté En blanc Voilà 15 15€ bon, Manche un peu euh, Évasée Comme ça Bref Je vais peut-être arrêter de vous montrer Parce qu'après on ne me voit plus Il est en neuflis Il est très très beau Vraiment je vous le conseille Il est toujours en magasin Ensuite le petit chicken. J'ai acheté chez les euh, Tu sais les paquis Comme ça les chinois et tout T'as compris 10 10€ ce haut voilà, un haut rouge, tu vois, un haut des îles encore une fois parce que je suis une fille des îles Tu vois le genre de haut, de toute façon tu verras quand je vais le porter, il est très très beau Il me va pas très très bien, mais les gens disent que oui, moi je dis bon, j'aime pas trop Mais je le porte parce que 10 euros c'est pas un euro En effet, friel Ensuite, j'ai été chez Primark J'ai acheté, tu sais, j'aime pas trop les trucs moulants parce que quand t'as pas trop de forme ça ne va pas trop, tu vois, j'ai pas trop de fesses, pas trop de seins. Merci petit bikement on a assez là. Merci, t'as tout compris, c'est ça. Passe dans ma vidéo, passe. Le mec qui veut qu'on le fasse une DJ. Bref, je disais quand tu t'as pas trop de fesses, on a les personnels. J'aime pas trop les trucs moulants parce que ça me va pas trop, mais j'ai craqué les cracos. Petite jupe moulante. Elle ne va pas. Voilà, elle ne me va vraiment pas. Je n'aime pas. Ça me conforte à l'idée que je dois. Stopper euh, le, le, le, le, le Tu vois le truc là Qui te forme des formes mais et... ah, ça va. Ensuite Chez Primark J'ai acheté Des petites culottes Des petits shorties Comme ça des shorties culottes taille S hein, C'est des petits boules Petite taille Ensuite J'ai acheté ça Chez Primark Je regarde parce que j'ai un message de ma copine Alice Alice, tu passes en vidéo là. Je passe en... Alice, tu es en direct dans ma vidéo. Tu viens de m'envoyer un message. Là, on est en blocus. On est en période de blocus. Elle m'a envoyé. Ça me saoule, je sais pas quoi. Donc, sûrement, stop. Ce maillot, mes petits chicken, il est canon. En fait, je t'explique. Celui-là, je le, je le mettrai pas en. Je te ferai pas un close-up parce que j'ai pas trop de retrouver retrouver après sur YouTube. J'aime pas trop parce qu'il est très séché, il y a pas beaucoup à voir. Il y a quand même à voir. Donc. Il est très très beau, voilà, tu vois, c'est un peu comme, c'est le style comme ça, quoi, tu vois. Mm -hmm, mm, mm, mm. Il est super beau, prix marque de 5 ans, j'ai l'acheté, il est à 11 euros de base, ils me l'ont laissé, enfin, ils me laissé, ils ont réduit les prix à 2,50, foncé, c'était le dernier, mais foncé. Les copains, chez Jennifer, parce que j'aime jamais ce, bien jamais ce magasin, parce que les prix, franchement, pour les hauts. Euh, Trouves des, tu trouves des perles quoi, des petits hauts basiques, c'est très très chaud. Des petits hauts basiques à euh, je sais pas, 3 euros, 2 euros, etc. Enfin, donc bref, celui-là il m'a coûté je crois 4,99 ou une en route comme ça, 3,99 c'est la, la même merde. Un petit haut de ses couleurs, toujours un peu kaki, vert, etc. Un peu pas trop top chrome, mais il est un peu court. Il est posé quand tu juste envie de mettre un jean ou je sais pas, n'importe, t'as pas envie de te casser la tête, tu mets ça. C'est les basiques à avoir. J'en ai marre, j'ai l'impression qu'il n'y a que des. Des taxis, des voitures, des trucs qui passent dans ma vie d'aujourd'hui, c'est la foire. Ils ont pris la confiance. Ensuite, HM, mes bébés. Avant c'était mon magasin, my favorite magasin. Maintenant, voilà, je trouve que... HM, si tu m'entends, change un peu ta collection. Les amis, petite robe moulante, vous allez dire, qu'on contre, dit, elle aime pas les trucs moulants, mais... Oui, mais ma gueule, faut tout oser, il faut oser, voilà. Poser, poser, c'est comme ça, la vie tose pas, moi j'ose. Robe moulante, tu vois, elle est longue. Elle m'allonge, je que je suis pas très petite, je suis quand même grande 1m68 je crois Bon avant, ça fait 3 ans, le médecin m'avait dit 1m65 Comme ça fait 3 ans, jeu. 3 ans, 3 cm frère 1m68, 5, 6, 7, 8, 3, 8 après on s'en fout, je disais Elle est très très belle, elle m'a coûté 10 euros Je suis perturbée parce qu'il y a vraiment le message de mes copines là qui s'affiche Et j'ai envie de répondre mais je suis en train de faire une vidéo Donc non, I can't, I can't not I can't uh, répondre you I can't answer you Voilà <rire> Pourquoi je suis comme ça moi La robe elle est très elle est belle Elle est très très belle Couleur kaki Je trouve que ça va bien au teint. De toute façon les, les blacks On peut mettre beaucoup de couleurs Qui nous vont très très bien Moi perso j'aime Toutes les couleurs À part le orange C'est vraiment une couleur que J'apprécie pas Ça m'a fait Ensuite H&M Meilleur pour la fin J'adore Je sais pas vous Ce que vous en pensez Mais j'adore c'est tellement sexy, tellement beau Tu peux le porter, franchement, c'est pas moi je trouve pas ça vulgaire À part si tu le mets vraiment avec un short à du cul, Moi je trouve que ça ferait un peu vulgaire Voilà. Mais moi je compte le mettre avec euh, un pantalon taille haute ou un short taille haute Je trouve que quand, du moins on voit trop ton ventre et trop le bas Tu vois, c'est trop ah, Too much, too much Voilà, donc j'ai fini pour mes achats Mode, j'espère que les vêtements vous ont fait kiffer et que vous allez vouloir les acheter Mes cadeaux d'anniversaire, mes petits chicken. J'ai reçu deux rouges à lèvres De la part de mes amis de l'UCL Mes petits chickens, j'ai reçu quoi Un rouge à lèvres nix de la part de la vanesse Je vous l'ouvre Franchement, il est bien quand tu le mets au début Mais honnêtement, au fur et à mesure de la journée Ça se barre, ça te fait des croûtes, pas croûtes, C'est... Euh, euh, euh, A Je peux plus Ensuite... Manon, ma copine Manon qui m'a offert un rouge à lèvres Mac, mon premier rouge à lèvres Mac, ma fille, écoute-moi bien Parce que ce rouge à lèvres, il est parfait, bah, j'ai envie de pleurer, j'ai les larmes frère. J'ai mis sur mes lèvres, canon, tu le mets, je te jure, la tête de ma mère que tu le mets du matin et Il bouge pas jusqu'au soir, tu manges avec, tu bois avec, nana le Rouge à lèvres, il dit, I can't partir, Comment? I can't leave, I stay on your lips il est canon Je vous le conseille Je crois qu'il est dans les alentours de 18 ou 20 euros Je ne sais pas C'est la nouvelle collection je pense Magnifique Je ne vous ai même pas montré C'est un mode des lèvres Tu vois oh, J'adore Vraiment j'adore Et ensuite De la part de tous mes copains de l'UCL. Ils m'ont offert ça génial. Palette Anastasia Beverly Hills, alors écoute-moi bien, écoute-moi bien, ça c'est du Anastasia Beverly Hills, c'est pas tes palettes primates là que t'achètes à 8 euros, ça c'est Anastasia Beverly Hills, d'accord. 60 euros la palette. 60 euros. Rireau, quand j'ai vu ça, j'étais, tu vois, mon, même mon haut, mon, mon haut en père ça marche, mon, mon, c'est la chocance, c'est la choquance. Oh belle, bon ils sont trompés sur la terre. Ils ont pris une tête claire, bon ils sont trompés ils, se devaient... ils ont pris la poudreuse Alors que normalement c'est la crème que... Tu vois comment elle est Frérot, tu mets ça fait, ça fait Tu vois tu mets, allez au calme, au calme Il comme ça, au calme Un bam. Et ensuite ma petite là le meilleur pour la fin Qui m'a offert Ça, voilà C'est donc euh, Des soins, il et euh, ben voilà, c'est un gommage, voilà, parce que c'est des racistes mes potes, un gommage, ça devient blanc, je deviens blanc. Ah, j'ai cramé, attends, j'ai cramé. Avec un, un lait à la coco là, comme son chéri coco là, bref. Euh, un lait euh, ben pour se laver. Non mais je suis trop contente, voilà, franchement, je remercie mes potes et voilà. Donc la petite chicken. Que la vidéo t'a plu Si c'est le cas, n'oublie pas, tu like. Tu t'abonnes, tu déclenches la petite cloche pour, que, pour être au courant de mes actualités J'espère que je t'ai fait kiffer Je te dis à la prochaine Ciao